Inattendu. <rire> très inattendu. Ah oui, c'est vrai. Oui. C'est <rire> le vrai qualificatif. <rire> Bonjour, moi je m'appelle Damazine Ramdonk. Je suis ah oui. étudiante en architecture ici à Loki, un peu ah, plus haut. Très bien ça. Et euh, j'ai 19 ans. Et vous euh, Moi c je m'appelle Nabil. Voilà, et je, actuellement je suis au chômage, après avoir travaillé pendant deux ans dans une école, avec un CDD et, et voilà, j'ai 42 ans et voilà, j'habite à Bruxelles-Midi depuis en fait, quelques mois seulement. Moi j'adore le dessin et la peinture, voilà, ouais, et je suis très créative, pas, hein. je suis très créative et <rire> je dessine tout le temps et j'ai plein d'idées qui me viennent tout le temps et donc c'est c'est mon petit talent caché. J'aime beaucoup tout euh, ce qui est artistique, en fait, tout ce qui est décoration, tout ce qui est collection, timbres, voitures anciennes. Les timbres Ah, oh, moi je collectionnais les timbres quand j'étais petite. Ah bon C'est bien, voilà, un bon point commun. Voilà. <rire> ce qui est très chouette, c'est les lundis. Il y a le petit marché qui est juste devant euh, la maison communale de Saint-Gilles. Et ça, c'est super chouette. Il y a plein de, plein de stands avec euh, de la nourriture, etc. Et ça, c'est vraiment chouette de découvrir. Ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est en fait, hein, le parc, en fait. Le parc d'Ouden. Hier seulement, j'étais passé par là. J'ai trouvé ça vraiment très romantique comme endroit. Hein. C'est très grand puis c'est un, un, un véritable espace vert. Quoi. Donc ça, ça a une longue histoire, apparemment. Euh, en fait, j'aimerais bien savoir pourquoi vraiment vous avez choisi l'architecture, comme, comme à la fois comme étude et comme futur métier, bien sûr. Comme je vous ai dit plus tôt, j'ai toujours été une fille très créative et qui avait besoin de, de vraiment mettre ses idées sur papier, etc. Et euh, j'avais envie de garder cette idée dans mon métier plus tard. Et je me suis dit que l'architecture, c'était une bonne base et qu'après, je pouvais aller dans d'autres métiers encore, mais question université, question stabilité et tout, l'architecture, ça me, ça me convenait bien. Ouais, un voilà. métier artistique, en quelque sorte. Oui, on peut dire mais ça comme ça. J'aimerais bien aussi savoir quel est votre architecte préféré, celui que vous voyez comme le plus célèbre de tous les temps pour moi ce serait Zaha Hadid mais c'est une grande architecte et je trouvais qu'elle avait, qu enfin, avait énormément de créativité et en tant que femme elle a bien pu se placer dans ce métier et j'aimerais bien pouvoir faire la, la même chose plus tard